Ouais, tu nous dis où on est Donc là, on est à la décharge du gouffre. Voilà. La décharge euh, Le charbonnage du gouffre, pardonnez-moi, enfin, on croirait une décharge. Donc euh, très facile d'accès, on est passé devant, donc euh, voilà, nous voilà. Mais il euh, n'y a rien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh, moi, je trouve que c'est euh, un spot génial. Ah ouais, c'est génial, c'est une chips, quoi. <rire> et voilà. Bon, au moins, on l'aura, quoi. Bon, ben c'est parti pour cette courte visite. Allez! Allez, on descend rez-de-chaussée. Donc, il n'y a vraiment plus rien, rien, rien. Que du mur. Voilà, vraiment rien d'intéressant. Alors, le bilan, là, Nico. On s'en va tu veux. <rire> Parce que, bon voilà, charbonnage du gouffre, euh, que du mur. Rien d'autre à voir. Moi tu es d'accord quand même avec moi que c'est devait être horrible de travailler dans les mines de charbon Ouais, sûrement, sûrement. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a on pas connu ça. Donc voilà, on va repartir voir si on trouve autre chose. Allez, salut